Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une recette mexicaine des taquitos à la viande hachée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, vous recevrez ainsi toutes mes vidéos de, de recettes. Et je vous dis à tout de suite pour la préparation. Pour les ingrédients, on a besoin de galettes de maïs ou de blé, 300 g de viande hachée, 40 g de fromage cheddar, si vous n'en avez pas, vous prenez du goudin ou un autre fromage, de l'huile, deux tomates réduites en purée, mixées, un petit oignon haché, un œuf, qui est facultatif, une gousse d'ail écrasée, de la coriandre coupée finement, du sel et des épices. Donc là j'ai pris une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de cumin et une cuillère à café d'épices chili. Vous pouvez en mettre plus si vous préférez, si vous aimez bien le goût chili. On passe à la préparation de la viande, Donc, on commence par verser 3 bonnes cuillères d'huile vierge dans une poêle, on ajoute ensuite l'oignon et en fait on va le laisser revenir environ 5 minutes, je verse dessus l'ail et aussi la viande hachée J'écrase à l'aide d'une fourchette pour la faire cuire. Donc je laisse cuire environ 5 minutes. Ensuite j'ajoute les épices, donc le sel, le poivre noir et l'épice chili. Je fais revenir le tout et j'ajoute ma tomate. Je mélange bien je laisse cuire environ 5 minutes je verse la coriandre et je laisse cuire voilà donc la viande est prête je la retire du feu et je la réserve dans un récipient je verse sur ma viande donc le fromage et je mélange bien le tout. Encore 5 à 10 minutes. Si vous préférez, vous pouvez euh, mettre le fromage en dernier. Donc au moment où vous façonnez les taquitos, vous le mettez en dernier pour ne pas le mélanger euh, directement à la petite lâchée. Alors ensuite, je casse mon œuf, je vais le mélanger et je passe à la, au façonnage en fait des taquitos. Je dépose une feuille de papier cuisson sur un plateau allant au four. Donc, euh, pour la cuisson pour les déposer dessus ensuite je prends une galette de maïs ou de blé où je mets un petit peu de farce sur un côté et de l'autre côté je vais mettre un petit peu euh, donc d'œuf pour pouvoir souder euh, après mon cigare ensuite je le roule voilà en forme de cigare et je le pose sur mon plateau donc euh, je recommence l'opération tant de fois que nécessaire quand vous avez encore de la farce voilà donc on fait un petit deuxième on dépose une bonne cuillère de farce, on met un petit peu d'œuf sur le rebord de, de la galette et ensuite je roule mon cigare. Une fois euh, tous les cigares, les taquitos prêts, je vais les badigeonner d'œuf. Alors cette étape n'est pas euh, obligatoire, vous pouvez remplacer l'œuf par de l'huile simplement. Et après, vous décorez, vous mettez ce que vous voulez, des graines de pavot, du sésame, ce que vous voulez en fait. Hein. Ça, c'est vraiment pour le côté décoratif. Voilà, une fois que c'est fait, vous enfournez tout ça euh, pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. La préparation est maintenant terminée. Euh, vous pouvez servir des taquitos avec une sauce mexicaine, chili. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à rejoindre ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette.